L'invité au bout du fil avec nous, M. Momar Ndao, président de l'ASCO-SEN. Il est aussi le président de la Commission nationale de régulation des loyers. Monsieur Ndao, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Oui, bonjour. Je dis bonjour à tous vos auditeurs. Mm. Alors, euh, peut-être un mot sur euh, le rappel à Dieu de Maître Ousmane Sey, que vous avez sans doute eu à côtoyer, Monsieur Ndao oui, je pense que c'est une grande perte hein, pour le barreau sénégalais mmh. et pour le Sénégal tout, tout entier. Hein. Vraiment, nous prions que le tout-puissant paix, vraiment en son paradis. Mmh. Il s'est battu pendant toutes ces années, vraiment par rapport à des causes auxquelles il croyait. Mmh. Et vraiment une grande part. Oui, Nous lui rendons hommage euh, par ma voix euh, toute l'équipe euh, du groupe Réumi Network nos condoléances, euh, toutes nos condoléances euh, au peuple sénégalais. Alors, M. Nao, nous démarrons par l'actualité la plus fraîche. Euh, On parle de pénurie de certaines denrées de première nécessité, notamment le sucre en poudre qui serait introuvable à Dakar. Et nous sommes à quelques jours du, du mois de ramadan, un mois de grande consommation. Est-ce que Askosène a fait aussi ce constat sur le terrain? Oui, dans certaines zones, il y a, il y a des, des, des rétentions de stock. Hein, mais vous savez, actuellement, le, le, le ministère est à pied d'œuvre hein, pour... tuer y a toute de spéculation, donc ils sont sur le terrain. Vous avez entendu aussi le chef de l'État insister sur la nécessité de respecter les prix. Et ce qui fait que, bon, comme ils ne peuvent pas spéculer tout de suite, ils il, il, il, il essaient de créer une pénurie artificielle pour mmh. pouvoir avoir une augmentation des prix. Donc ce n'est pas une pénurie réelle, mais une pénurie créée. Oui, c'est des comportements spéculatifs. Hein? C'est des comportements spéculatifs qui sont à bannir dans, dans, dans un pays organisé. Mmh. Oui. Alors, le président de la République en Conseil des ministres mercredi a demandé une évaluation de tout ce qui a été fait comme travail pour la baisse du coût de la vie. Vous avez justement travaillé sur ces baisses avec le gouvernement. Est-ce que, qu'à ce stade, Monsieur Ndao, on peut parler de succès ou d'échec parce qu'une baisse, il n'y en a pas réellement sur le marché non, il y, a eu, il y a eu des baisses. En fait, il n'y a pas de, de baisses généralisées, mmh. etc. Mais bon, le taux d'application de, des baisses euh, tourne autour de 55% maintenant. Donc cela veut dire qu'au moins, il y a eu des, des, des, des baisses qui ont été opérées. Il y a des baisses qui posaient problème parce que quand on a fait le calcul, par exemple, sur les oignons, euh, le, le prix euh, dans le du pays où l'oignon était... Euh, disons, produits et portés vers le Sénégal, à un moment donné, il n'y avait plus suffisamment de quantité. Donc mm -hmm. les, les, les acheteurs sont obligés d'aller vers un autre pays. Malheureusement, c'était plus cher. Mm -hmm. Donc ce qui fait qu'on euh, ne pouvait plus, euh, disons, euh, euh, disons, pratiquer la structure des prix qui était prévue euh, sur la base de, du premier pays exportateur. Ce n'est pas... Euh, mais actuellement, mmh. et actuellement avec euh, l'arrivée de l'argent local sur le marché, et donc les prix sont en train de baisser. Mmh. Mais par exemple, pour le sucre, on a constaté que l'État n'a pas du tout réussi à tordre le bras aux commerçants. Et ce n'est pas la première fois que l'État quand même semble échouer dans ses tentatives de baisse des prix de, de certaines denrées. Pourquoi ça bloque Ou est-ce que vraiment ça, Alors, parmi, ça pose problème Parmi, parmi les... Difficultés, il y a le fait aussi que les consommateurs ne réclament pas. Vous ah. savez, quand, quand vous venez dans une boutique et que vous voyez que le monsieur a des sucres médicaux, il n'y en a pas, ah, donc il faut le dénoncer comme ça. Et on doit saisir son stock hein, et le mettre à la vente. Et c'est ça Il faut que les, les, les consommateurs vraiment prennent le taureau par les cornes, signalent tout comportement non conforme. Malheureusement, c'est de plus en plus. Euh, le, on ne voit pas tellement les, les, les, les consommateurs dénoncer, quoi. Mmh. Est ça. La... Est-ce que l'État aussi ne devrait pas procéder à des contrôles réguliers pour aider un peu les consommateurs? Ah, oui, Parce oui, que oui. les numéros verts, souvent, euh, que l'État donne ne, ne marchent pas, dit-on. Ce sont les retours en que fait, nous avons. En fait, le, le numéro marche, mais il y avait une erreur sur la transcription. Mmh. Donc, les gens avaient écrit 800, 800. 80, 77, 77, alors que c'était seulement 800, une seule fois, mm. 80, une seule fois, 77, 77. Ah. Donc euh, à un moment donné, euh, euh, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une erreur de transcription, euh, ça a été corrigé. Mm. Et, sur et, et sur les contrôles réguliers Sur oui. oui, les contrôles réguliers, ça aussi c'est un Oui, les contrôles sont réguliers, maintenant il y a des à plus de contrôles réguliers, il y a des opérations coup de poids le mmh. point qui sont en train d'être menés. Mmh. Mmh. Est-ce qu'on peut espérer quand même que la baisse se généralise d'ici ah oui. le ramadan parce oui. que il y a beaucoup de tensions oui. sur le que marché les gens, et sur les des gens, produits les gens quand gens même signalent. de grande consommation Voilà, que les gens signalent tous les manquements qu'ils vont voir sur le marché. Mmh. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Mmh. À chaque fois que le consommateur voit que ses droits ne sont pas respectés, qu'il le signale. Mmh. Alors, M. Momaranda, vous avez été porté à la tête de la Commission nationale de régulation des loyers. Vous devez mettre en application la décision de l'État de, de, de baisser le coût du, du loyer selon ce qui a été établi. Comment comptez-vous vous y prendre pour que cela ne soit pas encore comme en 2014, en échec Alors, il y a trois situations. Trois, trois situations. La première, c'est que nous avons commencé... Et fait la formation, donc, des agents du ministère du, du Commerce. Donc, les agents qui sont au niveau de la, du terrain. Ces personnes-là sont suffisamment outillées pour savoir un peu comment gérer les réclamations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les réclamations qui vont arriver, qui sont, qui sont en train d'arriver au niveau du, du centre d'appel, ce sont ces agents qui les traitent. Mmh. Vous en êtes à combien de plaintes? Euh, nous avons reçu 436 plaintes, dont 355 qui sont des demandes de renseignement. Ah. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le, le niveau d'application de, de, est quand même assez intéressant, assez important. Parce que si vous regardez sur 436 plaintes, il n'y a que environ une quatre-vingtaine de, de, de, de comptes mmh. et, et, et ça, Et ça montre que les gens ont compris cette fois-ci, ça ne sera pas comme 2014. Parce que nous, on va appliquer la réglementation tant au bailleur qu'au locataire. Il faut savoir que le bailleur qui ne respecte pas les prix risque deux à six mois de prison et une amende qui peut aller de 20 000 à 1 500 000 francs CFA. Les textes disent que tout bailleur qui loue à quelqu'un euh, en local, avant que le monsieur ne paye un seul mois de loyer, il doit lui donner ce qu'on appelle la surface corrigée. S'il ne fait pas ça, il est déjà en faute. Donc ça veut dire que 98% des bailleurs, comme l'avait calculé la NFD sont en faute. Mmh. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'autre élément, c'est que, troisième élément, fondamental, si aujourd'hui vous payez votre bailleur et qu'il refuse de prendre, vous emmenez l'argent à la crise des dépôts et consignations, le bailleur ne peut pas vous faire sortir. Il va au tribunal, c'est lui qui va aller en prison parce qu'il a refusé d'appliquer la baisse des prix du loyer. Et tel que prévu par la loi de 81, la loi 85 du 25 juin, il risque d'aller en prison. Donc le bailleur n'a pas d'échappatoire aujourd'hui. Parce qu'il ne peut pas vous amener à, à, au tribunal pour vous faire sortir. Parce qu'à ce moment-là, vous allez dire au tribunal, c'est lui qui n'a pas accepté de baisser les prix. Et là, il est dedans. Donc je pense qu'il est très extrêmement important. L'autre élément important, c'est que les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater des non-respects de la loi. Les officiers de police judiciaire, ça veut dire la police, la gendarmerie, donc sont aussi compétents hein, Donc, euh, pour pouvoir connaître et euh, constater. Et s'ils constatent, ils vous amènent chez le procureur. Et je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est différent la réglementation. Elle est là. Il y a des lois de 81 qui sont là, qui ont été votées du temps du président Diouf. Et que nous, au niveau de la commission, nous veillerons à ce que ces lois soient appliquées. Mais dans toute le rigueur. Je pense que c'est extrêmement important actuellement. On est en train d'expliquer aux bailleurs pour qu'ils comprennent ce que disent les textes. Mais nous, on est déterminé, on va aller jusqu'au bout de notre logique. Je Alors. pense que c'est extrêmement important. Mmh. Nous avons constaté aussi qu'il y a des experts qui font des, des surfaces corrigées de complaisance. Là aussi, ce sera sévèrement puni. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, toute personne qui vous parle de surfaces corrigées, demande lui de vous donner le document et vous nous l'envoyez. Je pense que le Sénégal est un pays qui doit rester debout et pour qu'il reste debout, il faut que la loi soit respectée par tous les acteurs, mmh. que ce soit les locataires et les bailleurs. Alors, la loi de 2014 n'a pas été respectée à ce propos. Tout ce que vous dites là a été dit presque en 2014, mais on s'est retrouvé avec des locataires expulsés qui étaient dans l'obligation d'aller chercher d'autres logements et qui ont, voilà, des familles ont été bouleversées. Pour cette fois-ci, M. oui. Est-ce que vous ne comptez que sur peut-être les dénonciations qui ne sont pas du tout évidentes des locataires ou il y a quand même des préalables, euh, que, que vous avez déjà assuré? Nous avons déjà assuré les préalables. La première chose, c'est de faire de sorte que le maximum de Sénégalais, de bailleurs et de locataires sachent que ce que veut dire la loi. C'est extrêmement important. Mm, comment? Maintenant, par la communication, ce que mm. je suis en train de faire avec vous. Là. Très bien. Euh, c'est ça, faire de sorte que les gens comprennent ce que disent les textes. Mm. Parce que beaucoup de bailleurs, ne le savent pas. ne savent pas s'ils ne respectent pas la réglementation, risquent oui. un prix voilà, supérieur au prix qu'ils auraient dû faire. Ils risquent de ramasser 2 à 6 mois de prison. 98% des bailleurs, ne le savent pas. Parce que s'ils le savaient, ils n'auraient pas fait cela. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, premier élément, faire de sorte que tout le monde sache ce qui est dit par les textes. Deuxièmement, informer le, le locataire. Et voilà ce qu'il peut faire face à cette ou cette situation. Vous comprenez Troisièmement, c'est maintenant faire appliquer la loi par les officiers de police, donc policiers, gendarmes et aussi donc, les agents qui sont dûment habilités par le ministère du Commerce. Mmh. Et si le bailleur décide après tout ça de résiler le contrat, est-ce que vous, cette loi ne risque pas de porter préjudice pas, aux, pas, aux, aux locataires pas, comme en 2014. Pas, mm. Le bailleur ne peut pas résilier le contrat. Parce que même un bailleur qui meurt, le contrat continue. Donc il ne peut pas le résilier comme ça. Mm. Et personne ne peut faire sortir un locataire. Il n'y a que le juge qui peut faire le sortir le locataire. Même l'huissier ne peut pas faire sortir le locataire. C'est le juge qui fait sortir le locataire. Et l'huissier est là pour appliquer la décision du juge. Mm. Donc il faut que les gens comprennent ça. Le locataire, on ne peut pas le sortir comme ça. Même s'il ne paye pas pour le sortir, il faut l'amener au tribunal. Mm. Et c'est à ce moment-là que le juge va décider de sortir. C'est extrêmement important. Oui. Donc l'autre mm. élément, c'est que si quelqu'un, à l'entrée, vous propose un prix trop cher, il doit vous donner la surface corrigée sur laquelle il se base. Mm. S'il si ne vous donne pas la surface corrigée, si vous venez à la corruption, lui, il risque déjà une amende de 20 à 200 000 francs CFA pour ne vous avoir pas donné la surface corrigée. Vous comprenez mmh. C'est-à-dire que les textes sont là pour tout le monde, aussi bien pour le bailleur que pour le locataire. Que chacun fasse ce qu'il doit faire, que chacun respecte ses obligations. Mmh. À ce moment-là, il n'y aura pas de problème pour personne. Mmh. Parmi les préalables de compense qu'un recensement fait partie, je fais partie, excusez la répétition, des personnes qui pensent comme ça, est-ce que ça a été fait, ce recensement-là, pour connaître tous les bailleurs au plan national ou à Dakar Oui. Il y a l'Agence nationale de la statistique qui a fait une étude pour dire qu'il y a 381 000 logements en location. Cette étude date de quand il se à date de, de, de l'étude monographique de 2012. Ah. Ensuite, ils disent, sur ces 381 000 logements, il y a 196 400 logements en location. Mmh. Donc, c'est cette même agence nationale de la statistique qui fait le recensement des personnes, qui va dans les chambres, dans les maisons, etc. qui a dit que sur les bailleurs, 52,5% sont des bailleurs qui n'ont pas investi sur pour l'achat de, de leur maison euh, qu'ils les, les, oui. oui. oui. les ont eu en héritage. les ont eu en héritage. 2,5% les ont eu en donation. Ça veut dire que 55% des bailleurs qui aujourd'hui sont là n'ont pas mis un coquette dans les maisons qu'ils sont en train de louer. C'est oui. ça, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est. C'est surtout quand on entend des bailleurs qui nous avons emprunté à la banque, etc. De ceux qui ont emprunté la banque, il y en a plusieurs dont les maisons sont amorties depuis longtemps. Mmh. Alors, maintenant, il faut aussi qu'ils comprennent que s'ils veulent faire du commerce, ils ne peuvent pas emprunter à court terme pour rentabiliser un bien qui s'amortit en 20 ans, 25 ans, mmh. 30 ans. Donc, ça aussi, c'est parce qu'ils ils ont été mal conseillés et ils pensent qu'ils doivent rembourser leur prêt euh, sur la base de la location sur une base très très courte. Ce qui fait qu'ils vont fixer des prix qui ne correspondent pas à ce que l'État a décidé mmh. depuis longtemps par a rapport pas... mmh. au prix de la location. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité aussi d'effectuer une autre étude Parce qu'entre 2012 et 2023, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, M. Lao. Alors, il faut savoir que les textes disent qu'une fois que les prix sont fixés, ils peuvent être modifiés qu'après trois ans. Ah. Donc, depuis 2014, 2010, etc., les gens peuvent modifier du prix. Mais la loi dit aussi que si vous êtes bailleur et que votre maison est neuve, donc si elle a moins de 9 ans, mmh. vous ne pouvez modifier le prix à la hausse que de 15 maximum. Mmh. Tout ça est prévu. Voilà. Donc, or, euh, si la maison a plus de 9 ans, vous ne pouvez faire une augmentation. Que de 10%. Et pour faire une augmentation, il faut refaire une surface corrigée. Et si, par exemple, la personne paye 100 000 et que la surface corrigée montre euh, une différence de 5 000, vous ne pouvez augmenter que de 5 000 francs, quel que soit l'âge. Ça veut dire 5%. Mais si vous payez 100 000 et que la surface corrigée montre, par exemple, 200 000, vous ne pouvez augmenter que de 10 000 francs si la maison a plus de 10 ans, ou de 15 000 francs si la maison a moins de 9 ans. Donc voilà un peu les contraintes qui font que, en avantage, le bailleur peut modifier le prix du loyer, mais après trois ans. Mmh. À chaque fois que les prix du loyer sont fixés, par exemple actuellement, une fois que ces prix-là ont été fixés depuis le 1er mars, c'est fini. Les, les bailleurs ne pourront modifier les prix qu'après trois ans. Et pour le modifier, il faut refaire une nouvelle surface corrigée, Et que cette surface corrigée soit supérieure à, au prix que le, le locataire était en train de payer. Mm. Donc c'est extrêmement encadré. Mm. Et c'est une matière assez complexe. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, nous sommes en train de faire euh, donc une modification de différents textes. Et nous avons un, initié un texte sur la régulation des agences immobilières. Mm. Est-ce que votre commission a suffisamment de moyens pour euh, faire ce travail qui n'est pas du tout simple Je veux dire, est-ce que vous avez un budget alloué par l'État Alors, nous sommes en train de, de, de, de préparer le budget. La commission a été créée il y a, il y a certains jours. Mm. Si vous regardez, c'était jeudi. On a créé une commission alors que nous, on a commencé à travailler depuis longtemps. Mm. Donc, si on attendait le budget ou les moyens de la commission, on n'aurait pas encore commencé. Mais autour là, de combien avons... devrait tourner le montant de ce budget Vous n'avez pas une idée euh, Bon, on verra. On est en train de travailler dessus. On a une idée de budget, mais comme il n'est pas encore adopté, je ne peux pas vous l'annoncer. Mmh. Mais en tout cas, on va demander que tous les moyens nécessaires l'exécution de la mission soit mise à notre disposition. Mmh. Merci, M. Mamarandao. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASCOSEN et de la Commission nationale de régulation des loyers, des loyers, des loyers.